Je fais plein de choses différentes tout au long d'une journée, donc, que ce soit du management, de la RH ou de la technique. Donc voilà, C'est ce qui rend mon métier très enrichissant et très intéressant. Je dirais un loup, côté chef de meute. Je suis là pour diriger mon équipe et faire en sorte de les faire grandir et de les faire évoluer là où ils veulent aller. et Ils peuvent aller donc en leur donnant tous les outils et les bonnes formations pour. Et après, je suis là aussi pour gérer les conflits et pour garder une bonne cohésion et un bon esprit d'équipe au sein de mon atelier. Le football, parce que j'en ai fait pendant 15 ans, je sais que c'est un sport d'équipe et c'est surtout un sport qui n'est pas fait que pour les hommes. Et c'est toute une équipe, que ce soit le staff et les joueurs qui sont là pour arriver au même objectif et pour rester compétitif dans notre domaine.